La pyramide Il est impossible de réaliser une pyramide avec des billes de verre sèches. Les forces de frottement sont faibles et les billes glissent les unes sur les autres. Dès que l'on ajoute de l'eau, il est possible de construire une pyramide. Les forces capillaires s'ajoutent aux forces de frottement et permettent de lutter contre la gravité.